Cinq raisons clés de concevoir la vie que vous voulez vraiment. En faisant le choix de concevoir la vie que vous voulez vraiment, plutôt que de laisser la vie vous arriver, vous ferez l'expérience de certains avantages cruciaux. Prendre le contrôle de votre vie et poursuivre les choses qui sont vraiment importantes pour vous, peut vous aider non seulement à réaliser vos rêves, mais aussi à acquérir de nouvelles compétences, à trouver de nouvelles opportunités et à abandonner les peurs qui vous retiennent. Voici les cinq principales raisons pour lesquelles vous devriez commencer aujourd'hui à concevoir la vie que vous voulez vraiment vivre. Numéro 1, vous pouvez apprendre à identifier ce qui vous rend heureux dans la vie. Lorsque vous prenez la décision de concevoir votre vie comme vous le souhaitez, vous devez comprendre ce qui vous rend vraiment heureux. Lorsque vous entrez en contact avec vos forces, vos dons et ce qui vous apporte de la joie, et vous dynamise, vous pouvez utiliser cette connaissance pour vous mettre sur la voie de quelque chose de mieux. Concevoir votre vie commence par une évaluation de vous-même et vous acquérez de nouvelles connaissances incalculables sur ce qui vous rend heureux dans la vie et comment cela est susceptible de changer avec le temps. <coughs> vous pouvez apprendre à apprécier les échecs et les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Lorsque vous concevez votre vie, vous apprenez que tous les faux pas et les obstacles auxquels vous faites face dans la vie ne sont pas des erreurs, ne sont pas des revers insurmontables. Ce sont plutôt des occasions d'apprendre et de grandir. Être heureux dans la vie et atteindre vos objectifs est un processus. Tout ne se produit pas en même temps. Et vous ne savez pas tout ce que vous devez savoir maintenant pour que tout se réalise à l'avenir. Vous devez apprendre et l'apprentissage est un processus d'essai et d'erreur, de faire et d'apprendre des erreurs. Concevoir votre vie vous donne la liberté de viser un objectif qui vous rend heureux et d'être en paix avec le processus d'apprentissage et d'évolution qui doit se produire pour que vous puissiez réaliser ce rêve. Vous pouvez commencer, vous pouvez trouver une carrière épanouissante et puis trouver un nouveau. Concevoir votre propre vie signifie que vous n'avez pas besoin d'être coincé dans votre emploi actuel et que vous pouvez atteindre de nouvelles aspirations à tout moment à votre existence. Le processus de conception vous apprend à imaginer de nombreux avenirs différents qui pourraient tous vous rendre heureux et à comprendre que trouver un travail qui vous dynamise et vous apporte la joie et passion ne devrait pas être un objectif ambitieux qui est irréalisable. Concevoir votre vie signifie que vous choisissez le seul emploi qui vous comble aujourd'hui. Et lorsque cela cesse d'être votre passion, vous savez que vous avez des compétences et l'état d'esprit nécessaire pour trouver la prochaine grande opportunité. Quatrièmement, vous pouvez apprendre à naviguer facilement dans les plus grands points de décision de votre vie. Concevoir votre vie vous apprend à évaluer à faire des évaluations, à envisager de multiples résultats et à choisir parmi de nombreux choix possibles. Ce sont toutes des compétences de vie essentielles lorsqu'il s'agit non seulement de concevoir votre vie, mais aussi de prendre des décisions difficiles en cours de route. Une fois que vous vous sentez confiant que votre processus de conception fonctionne et vous apporte du bonheur, vous commencerez à voir de nombreuses façons dont les compétences sont transférables à tous les points de vue de décision de votre vie. Vous pouvez imaginer plusieurs futurs pour vous-même, puis décider lesquels poursuivre. La conception est un processus qui implique des choix et des options. Lorsque vous concevez la vie que vous voulez vraiment, vous prenez le temps d'imaginer des futurs multiples et des voies variées. Vous voyez que plusieurs options différentes pourraient vous apporter de la joie et on vous rappelle qu'il n'y a pas un seul bon avenir ou chemin pour vous. Savoir cela est libérateur vous permettant de changer de direction à l'avenir ou de recommencer lorsque vous trouvez votre passion et votre dé joie déclinante.